Oui, j'aime Jésus. Je n'ai pas de dénomination, mais j'aime Jésus. Je suis un chrétien qui a été. En fait, je suis un être humain qui a été sauvé par grâce. Oui. Et le Seigneur m'a touché il m'a montré que les dénominations ne sont pas sa volonté. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 1, verset 12 à tous ceux qui ont reçu sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir de Dieu. catholique, de Dieu. évangélique, non, témoin Jéhovah, non, musulman, non. non. On Enfant est d'accord, Mathieu Enfant de, de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut. Des je enfants. Un, je suis chrétien aussi, mais on a. Un, vous avez un, un lieu de, un de culte C'est ça. C'était oui, pour vous inviter. Ah non. En fait, moi, j'habite même pas ici. Je sors de Neuilly-sur-Marne. Je Et suis bien venu bien. acheter quelque chose ah, sur le bon coin. Vous voyez Mais en fait, qu'on se retrouve au milieu des humains. Le Seigneur veut que ses enfants, ah, euh, qui ne sont pas une congrégation, voilà, voilà. De parler, de parler de son retour, la de son amour nouvelle. pour l'être humain, voilà, la, la bonne, bonne nouvelle du salut. Et je vous, cause, je vous encourage à le faire, oui. à ne pas vous minimiser, monsieur. Voilà. Parce que le Créateur est vivant. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes des témoins. Oui. Oui. Faux. Oui. Et un témoin, qu'est-ce qu'il fait Il témoigne, ah, c'est-à-dire oui. qu'il annonce l'évangile. Voilà. Avant, avant les titres de pasteur, de, de diacre, de tout ça, on est des témoins. Oui. Alléluia voilà. Et c'est ça que je fais, monsieur. Oui, je ne suis pas un pasteur diacre, je n'ai pas de dénomination. Mais monsieur, je suis même pas, je suis rien, je suis ah un non? enfant du Seigneur. Oui voilà. Alléluia. Oui, alléluia. C'est ce qu'il faut oui, être, non Exactement. La oui. fonction, ça, c'est pas ce qui sauve Oui. Vous voyez, oui. Saül, c'était un roi, non Oui. Mais est-ce qu'il a été sauvé oui. Pourquoi Il a, a... a... désobéi, c'est ça hein? Voilà. Mais David, il a été sauvé, oui ou non Oui. Pourtant, il Avec était roi. il avait la même fonction, c'est le il Seigneur qui ça. Et il s'est repenti. s'est repenti. Et le Seigneur avait... a tout le plaisir. Nous sommes d'accord, monsieur. Donc on voit que la fonction. Ne fais pas l'élection. Est-ce que vous comprenez ça Donc un pasteur parle l'enfer, s'il ce n'est pas un disciple. De, de Dieu, Donc voilà. il faut être un, un témoin. Gloire au Seigneur. Alléluia, je vous check, monsieur. Merci. Allez, bon, bon courage à vous. Béni. Mais vous aussi, soyez Bien. bénis, monsieur. N'hésitez pas à témoigner du Seigneur, okay. comme vous êtes un, un de ses enfants. Okay. Allez. Jésus revient, messieurs, dames. Et nous oui. sommes à la fin des temps. C'est le temps pour toi, habitant de Clamart, de revenir à ton créateur. Parce que la fumette va te tuer. Le Créateur a créé les poumons pour respirer de l'air qu'il a créé. <rire> J'étais un grand fumeur aussi, je ne vous condamne pas. Hein. Mais il m'a délivré Jésus. Et je vous encourage à crier à lui, Madame, pour être sauvé, pour être délivré de ces choses. Vous voyez Voilà l'amour du Créateur, Monsieur dames. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage à tous.